Pour les 20 ans de la FIP, ça nous fait 20 belles promotions qui sont passées chez nous, qu'on a eu le grand plaisir à avoir et qui aujourd'hui, sur ces 20 promotions, ont de très très belles carrières Ils sont toujours souvent en contact avec nous et la plus belle preuve, c'est que souvent ils reviennent chez nous comme maître d'apprentissage, comme jury, pour garder le contact et revenir et venir voir ce que fait la FIP. Donc, et oui, en 2022, la nouveauté, c'est qu'on ouvre 20 places à Rennes. Donc on aura toujours nos 45 places de Brest et puis en plus 20 places sur elle. Elle est très très bien classée et surtout ce qui compte c'est l'insertion de nos FIP, de nos élèves qui tous trouvent un poste dans ce secteur bien rémunéré. Ils n'ont que le choix et 100% des élèves ont le CDI à la sortie. Donc, la FIP c'est possible de partir à l'étranger. On peut ou partir en entreprise, c'est un stage, ou alors faire un semestre académique à l'étranger dans un pays qui a un partenariat avec IMT Atlantique. Ah les startups, bah oui, oui c'est très très important pour l'école. Donc avec la FIP, on peut aussi faire un terrain d'apprentissage dans une start-up. C'est même des choses que je conseille beaucoup, que c'est des superbes aventures. La cybersécurité, ça fait partie des, des sujets qui sont traités dans la FIP. Notamment en deuxième année, on a une unité d'enseignement de 63 heures. Et notamment la possibilité, même pour ceux qui seront à Brest, d'aller sur Rennes pour faire des travaux pratiques en cybersécurité et, et euh, profiter pardon, de toutes les infrastructures du campus de Rennes, qui est un campus très orienté cyber. Alors on va parler euh, l'éthique de l'ingénieur en première année. On va faire de l'éco-conception logicielle en deuxième année et on a aussi prévu les fresques qui sont euh, très très populaires à l'IMT Atlantique. Fresques du climat et fresque du numérique. Donc avec tout ça on est bien équipé sur le développement, sur le développement durable. Alors En FIP, il y a tout type d'entreprises parce qu'en informatique, les réseaux et les télécommunications ça touche tous les secteurs d'activité. Historiquement, on avait beaucoup d'opérateurs avec Télécom. Aujourd'hui, c'est plutôt minoritaire même si ça reste important. Mais on a des entreprises qui sont dans le secteur de la défense, de l'énergie, du transport, ou encore de l'agroalimentaire. Donc il y a une très grande diversité d'entreprises possibles pour les jeunes qui veulent faire de l'apprentissage à MT Atlantique. En fait.